Bonjour, bonjour à tous, bonjour Florvesco. Vesco, bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette librairie Chante-Livres. Euh, quelques mots pour vous présenter, Florvesco Vesco a euh, une lettre près, euh, on ne va pas chipoter, vous seriez la descendante de Vasco de Gama, oui. euh, ce grand navigateur portugais dont vous avez hérité le goût pour l'aventure bien sûr, mais aussi le goût pour les épices et notamment le curcuma. Ah bon <rire> absolument, j'ai lu que vous étiez absolument passionné par le curcuma. Alors ça n'apparaît pas forcément de manière très visible dans votre travail d'écrivain, mais euh, les épices sont là et les romans sont quand même très très épicés pour la plupart. Euh, après plusieurs tours du monde en bateau pirate, euh, vous avez choisi de vous poser à Montreuil et vous êtes monté un temps à bord du grand navire de l'éducation nationale avant de céder aux sirènes de la littérature et ça pour le plus grand bonheur de vos lecteurs votre premier roman frappe juste et fort, avec les mots « vous êtes cap », ça tout le monde est d'accord. Rien ne vous fait peur, ni les loups-garous, ni Louis Pasteur, ni Gustave Eiffel et les âmes de fer, encore moins 226 bébés, avec Didier, rouler jeunesse. Retour à l'école, mais celle des loisirs cette fois, pour nous enchanter avec l'étrange malaventure de Mirella, dont je tiens la version poche. Euh, pour nous raconter cette étrange malaventure, vous apprenez la langue du Moyen-Âge, vous nous contez ses cheveux de feu, les lépreux, une ville infestée de rats, tiens, tiens, et pan, c'est pas du pipeau. Vous remportez le prix vendredi, le prix imaginal et le prix sorcière, et ça c'est pas pour vous déplaire. Vous revoilà en ces temps printanier avec un roman qui m'a subjugué. d'or et d'oreiller, Votre plume s'est envolée pour nous rapporter cette histoire délicate, euh, qui a été construite dans un subtil tissage de contes revisités et de personnages inventés. Grande lectrice, euh, j'aimerais vous entendre, Flore, commencer par nous raconter dans quelles euh, sources d'inspiration vous avez euh, plongé les mains, quels sont les textes qui vous ont euh, construites, qui vous ont inspirées pour composer euh, D'or et Dorillier Alors, pour D'or et Dorillier, je suis partie euh, du conte. Euh, J'aime beaucoup les contes, je l'avais déjà fait euh, effectivement pour Mirella. Euh, ce qui me plaît dans les contes, c'est que c'est vraiment euh, une culture partagée. Euh, J'ai plus l'âge de mes lecteurs, mais, euh, mais on a vraiment de ces références communes et c'est intéressant ce pont qui est possible de faire euh, entre les adultes et les plus jeunes. Euh, on nous parle toujours de, de cette, euh, ce double lectorat pour l'album par exemple, mais en mm -hmm. fait il est vrai aussi euh, pour le roman ado, je trouve. J'ai vraiment le sentiment d'être lu aussi bien par des adultes que par des, euh, par des jeunes. Et, euh, et donc, euh, donc le conte, euh, pour ça c'est très bien. Et, euh, et l'autre chose qui me plaît beaucoup, beaucoup dans le conte, c'est que c'est une histoire qui a l'air très simple, mais qui en fait recèle plein de choses. C'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. Et, euh, et le conte de la princesse au petit pois, donc, euh, qui, inspire, euh, qui inspire ce récit, euh, il est particulièrement plein de, de latence. Il y, a, il y a ce lit comme euh, objet de la quête amoureuse, mm -hmm. ce qui est quand même merveilleux. Euh, il y a cette hyperbole de l'extrême sensibilité féminine, qui est aussi euh, très intéressante à travailler. Donc, euh, donc, le point de départ, vraiment, je pense que c'était ça. C'était la princesse aux petits pois. Ouais. Euh, on a une, une illustration d'Edmond Dulac qui, mmh. nous, qui, nous, qui nous montre les nombreux dessins, évidemment, qui ont été produits pour illustrer ce conte très marquant. Euh, C'est un conte de la délicatesse. Euh, et vous en avez trouvé d'autres, des contes ouais. de la délicatesse, et notamment euh, ces contes du vampire. Parlez-nous de ces versions euh, orientales, de ces versions différentes de ce, de ce petit pois, de cette princesse Alors, au petit pois, petit pois. beaucoup ça. Euh, C'est le merveilleux indien qui est complètement différent euh, de notre merveilleux euh, occidental. Euh, donc, euh, et, et donc, on pense que ça inspire, euh, ça inspire euh, le conte d'Andersen, la princesse au petit pois. Donc dans les contes du vampire, il y a deux histoires avec... Euh, donc ce qui est bien aussi, c'est que c'est trois hommes ou trois femmes. Enfin, les, les deux peuvent être très sensibles, les hommes comme les femmes. Euh, il y a trois femmes, euh, euh, femmes d'un du, roi. Euh, la première, un pétale, lui tombe sur la cuisse et elle se retrouve avec un hématome euh, et elle hurle de douleur. La deuxième se réveille au milieu de la nuit et est brûlée par un rayon de lune. Et la troisième... Euh, entend au loin euh, du riz qui est pilonné et, et, euh, et ça lui fait très très très mal aux oreilles. Mmh. Donc je trouve ça assez fascinant et on a la même chose avec trois hommes, trois frères euh, qui sont capables de sentir des choses incroyables et le dernier, c'est le plus connu, dort sur sept matelas et se réveille avec dans le dos une longue très euh, rouge comme s'il avait été fouetté et on s'aperçoit on que sous le septième matelas on avait oublié un cheveu. Ouais. Tu sais, donc... Et, euh, et j'adore ça, c'est génial ce genre d'histoire, c'est totalement incroyable. Est-ce que le fait que cette, finalement cette même histoire de la délicatesse euh, se retrouve déclinée à travers le monde dans mmh. différentes versions, est-ce que ça vous a donné de la solidité, de la légitimité pour vous dire, ben, puisque tellement l'on fait avant moi, moi j'ai le droit aussi de m'en emparer et de faire mon propre compte de La princesse au petit pois ou est-ce qu'au contraire, c'était impressionnant trop... Non, je n'ai pas trop ce problème de légitimité. En général, euh, au contraire, j'essaie de faire tomber pas mal de barrières si je peux. Donc, euh, donc euh, bah, euh, comme, comme tu le disais au début, euh, je me suis permis de, affronter, de faire affronter des loups-garous à Louis Pasteur. Mmh. Donc, euh, donc non, ça, ce n'est pas trop un souci. Euh, si si j'ai envie de faire quelque chose et de reprendre même quelque chose de très classique et, et le retravailler à ma sauce, euh, j'y vais mmh. euh, sans hésitation. Par contre, euh, c'était intéressant, ouais, cette déclinaison de, de la sensibilité, parce que c'est intéressant. Bah, pas beaucoup abordé, mmh. pas, pas forcément un sujet des contes, ou au contraire, dans les contes, les jeunes filles elles se coupent le talon, elles sentent rien, elles y vont, mmh. enfin voilà, on n'est pas dans le ressenti, dans le physique et dans la oui, sensation. Oui, on est plutôt dans la force, dans la puissance, ouais. dans l'exploit. Et puis euh, oui, c'est ça, de, pour, les, pour les garçons et puis pour les filles surtout, elles, elles, on ne sait pas ce qu'elles ressentent. Donc du coup, c'était un thème intéressant et, et, et peu exploité dans les contes et du coup intéressant à enfin euh, mettre au jour euh, dans un roman. Alors, on l'a dit, La princesse au petit pois, c'était votre première source d'inspiration. C'est un conte d'Andersen. Donc, Andersen, c'est le Danemark. Il ouais. euh, y a ces contes orientaux qui ont nourri aussi votre, votre travail préparatoire. Et puis, vous, vous décidez de transposer votre histoire euh, plutôt dans le sud de l'Angleterre, à Greenhead. Est-ce que ça, c'était une autre dimension, une autre référence qui venait, que vous convoquiez par ce, ce point-là oui, alors euh, j'aime bien faire des choses composites, euh, donc si je réécris le conte, il faut qu'il y ait d'autres euh, cadres euh, d'un autre genre ou d'un autre style. Euh, je fais toujours des choses un peu comme ça, mélangées, et donc, euh, donc après je m'étais dit ça va être une histoire d'amour, et, euh, et une de mes références pour les histoires d'amour c'est Jane Austen, euh, c'est une belle référence, enfin mmh. c'est quelque chose à, à, on peut viser haut. Et donc, euh, donc, du coup, l'Angleterre, c'était pour ça. C'était pour donner une espèce de ton ou une, un, des petits clins d'œil à un esprit euh, à la Jane Austen. Un esthétique aussi, une, une esthétique. Une esthétique. Et puis, euh, ce qui était intéressant aussi, c'est que c'est euh, bah, difficile de raconter une histoire d'amour. Jusqu'à présent, j'ai plutôt fait des récits d'action et d'aventure. Mm -hmm. et, euh, et chez Jane Austen, la relation amoureuse, elle est très euh, basée sur aussi un cadre... Euh, euh, social et même mercantile. Enfin, mm -hmm. combien gagne chacun ouais. et à quelle position sociale se trouve chacun est une vraie composante à prendre en compte. Euh, et pas seulement, est-ce qu'on se plaît et, euh, et ça, c'est intéressant parce que c'est un bon moteur narratif. Euh, euh, l'héroïne qui est plus bas, l'héroïne qui est en situation euh, financière euh, beaucoup plus difficile, qui du coup se dit, ben, est-ce que... Euh, est-ce que ça ne serait pas intéressant d'épouser quelqu'un de riche euh, même si je ne l'aime pas parce que euh, bah, ça m'évite d'être servante toute ma vie mm -hmm. donc, euh, donc voilà, Jane Austen apportait aussi cette, euh, ces rapports de force-là. Oui, et de classe sociale et, et, de, de, classe et sociale. de place dans la société. Mm, mm. Euh, ça se passe à Greenhead. Euh, Greenhead, c'est la tête verte, c'est le, les petits pois qui ont la tête verte. Est-ce que c'était pour ça Je n'avais pas fait attention <rire> euh... Je ne sais plus pourquoi j'ai choisi Green Edge. Je me rappelle très bien avoir regardé une carte, m'être dit je veux être presque au nord de l'Angleterre, presque, euh, presque en Écosse pour des raisons purement climatiques. Il fallait qu'il y ait des orages et qu'il oui, fasse de la moche, pluie et de la tempête, de la pluie, de la tempête, tout ça. Et en fait, il y a un château hanté quelque part, euh, voilà, dans le coin, avec une légende euh, d'une femme, euh, genre femme blanche, mm -hmm. ou quelque chose comme ça. D'où Greenhead, mais je n'avais pas du tout pensé. Ah là, c'est fou, j'adore. Oh, au vert de la tête. Au petit poids, mais forcément, en fait, il y a eu quelque chose. Il s'est passé quelque ah, chose, ouais, à obligé. votre insu. <rire> euh, on a montré l'illustration d'Edmond du Lac en ouverture. Euh, c'est l'occasion d'aborder cette splendide couverture d'or et d'oreiller. Euh, qui a été réalisée par Mayalène Gouste, euh, qui est sublime, une euh, couverture à la fois euh, douillette, sensuelle et inquiétante. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez découverte Oui, c'est exactement ça. Ça marche très très très très bien. Euh, donc moi, je ne suis absolument pas responsable de cette belle couverture. Euh, Là, vous l'avez inspirée quand même. Oui, d'accord, mais ce n'est pas moi qui ai choisi, <rire> non, quoi que ce soit. Mais, euh, mais elle, elle fonctionne très très bien, effectivement, euh, tout est dit. Pour, euh, on voit d'abord la jeune fille qui dort et, et ses oreillers et cette chambre luxueuse. Et puis il y a cette présence qui n'est pas, qui est une présence et qu'on ne sait pas ce que c'est donc c'est forcément toujours un peu inquiétant quand on ne sait pas mais en même temps la, la position est assez réconfortante et bienveillante. Les deux mains, il y en a une posée sous son épaule et une sous sa joue pour qu'elle puisse s'appuyer dessus. Donc, Vous euh, parlez donc de la ça chevelure, fonctionne très bien. C'est quand même une image qu'on lit en deux temps. Vous évoquez ouais. cette chevelure noire. Moi quand je l'ai regardée la première fois, je n'ai vu que les cheveux de la jeune fille. Ouais. Et quand on s'approche, effectivement, cette, cette, cette chevelure est aussi une ombre ça. Un, peu, un, peu, un, un peu inquiétante, en tout cas mystérieuse, on n'en dira pas plus. Ou un peu bienveillante. On Mais sait aussi pas. un peu bienveillante. On en tout pas. cas, elle, elle est là, elle l'enveloppe de différentes, de différentes manières. Euh, on va parler du titre, parce que c'est quand même une étape importante quand on compose un roman. Oui. Euh, souvent, le, le, le titre demande une réflexion particulière. Euh, d'or et d'oreiller, on, on entend deux fois d'or. Quand, ouais. Pour un livre, un roman qui parle de, de coussins et de matelas, c'est quand même très astucieux, cette, cette allitération. Et d'argent. Et d'argent, bien sûr. <rire> mais Il y a aussi le, le d'or de dormir. Euh, et d'argent, bien sûr, et d'or. Euh, comment est-ce que vous l'avez trouvé, ce titre Est-ce qu'il s'est imposé rapidement Est-ce qu euh, est que vous avez hésité entre ouais. différentes il ne s'est pas du tout, du, tout, du tout imposé rapidement, bien au contraire. D'abord, euh, je l'ai écrit sans titre l'histoire, ce qui est rare. D'habitude, on a un titre de travail ou un titre temporaire, et là vraiment, il s'est appelé manuscrit. Je, je pense que je l'ai envoyé à Véronique Girard en lui disant en première page « là, va falloir trouver un titre mm ». -hmm. Enfin, vraiment, il n'y avait rien. Et, euh, et après, on, on a cherché ensemble longtemps euh, alors moi, dans un premier temps, j'ai cherché des choses qui existaient déjà. D'abord, j'ai voulu l'appeler « dans de beaux draps ». Mm -hmm. Je trouvais que ça marchait très bien aussi, qu'il y avait l'idée de, voilà, des beaux draps, etc. Mais c'est mm -hmm. déjà le titre d'un roman jeunesse. Ouais. Euh, ensuite, j'ai pensé à « Les nuits d'or ». C'est une marque de matelas. <rire> « euh, Les nuits douces », c'est une marque de tisane. <rire> voilà, y avait roman... Tout était déjà pris. <rire> Tout était déjà pris. Euh... À ce stade, comme il y avait cet esprit de Jane Austen dont on a déjà parlé, je me suis dit je vais chercher un titre qui parodie un peu Jane Austen et en partant de Raison et Sentiments, euh, j'étais arrivée à Maison et Sentiments puis après Frissons et Sentiments, mm -hmm. que je trouvais très bien, mm -hmm. euh, jusqu'à ce que Vincent Mondio qui écrit aussi euh, m'appelle en me disant tu visualises une couverture à l'art Lucas, du rose, <rire> un type torse nu, une fille et frissons et <rire> sentiments. Et là, je oui, me Des références vont être. Euh... On n'est pas passé loin du, du, du, <rire> du truc terrible. Donc, on a viré frisson et sentiments. Mm -hmm. et, euh, et comme ça, voilà, de tâtonnement en tâtonnement, euh, on est arrivé. Enfin, euh, euh, à un moment, ça faillit s'appeler Bras de fer et drap de soie, mm -hmm. qui était aussi très beau. C'était un titre proposé par Véronique Girard, mais, euh, mais je trouvais un peu dur à prononcer. Et mm -hmm. puis, voilà, à force de chercher comme ça. Euh, c'est comme ça qu'on a fini par arriver à Doré d'oreiller. Mais on n'est pas passé loin de, ça. Et du risque de oui. la marque de matelas <rire> ou, ou Harlequin. C'est ça, entre, entre les deux. Euh, ça s'est terminé comme ça et c'est aussi sur ces mots et sur ces sons que se termine, que oui. se termine le roman. On n'en dira pas plus. Que j'ai rajouté après, du coup. En fait. C'est <rire> ça, vous avez ajusté votre fin euh, ça. à l'ouverture. À l'ouverture du roman, justement, euh, on est dans une ambiance très anglaise, on l'a dit au départ. On rencontre Mrs. Watkins et ses trois filles, Margaret, Maria et May. On a envie de les prononcer à l'anglaise. On a envie, on a envie. Bravo, bravo. Euh, ces trois filles-là qu'elle a très envie de marier à un bon parti. Or, et ça c'est la petite voisine euh, Miss Barrett qui arrive, euh, il se trouve que Lord Anderson, le voisin, riche héritier, cherche une épouse. Elle se précipite donc au château de, Pekinsop, de Plankinsop pardon, pour passer le test de la chambre mystérieuse dans laquelle trône un lit vertigineux euh, et une pile de matelas. Elles ne partent pas seules, toutes mm. les quatre, elles emmènent avec elles Sadima, la femme de chambre, euh, qui est bien sûr, comme toute femme de chambre, en retrait, retrait mais qui ne va pas le rester très très longtemps, qui va devenir assez rapidement l'héroïne fougueuse et pleine d'audace de ce, de ce roman. Un petit moment, euh, sur un, une petite euh, précision sur le choix des prénoms, c'est là aussi une étape mm. importante. Margaret Maria May, Lord Anderson, Sadima... Euh, Peut-être qu'on peut se concentrer sur cela, les, les okay. principaux personnages. Comment est-ce que vous avez, les avez choisis euh, Alors, j'ai toujours euh, une espèce de logique euh, interne. Euh, donc, tu l'as très bien présenté, Margaret, Maria et May. Finalement, on pense que ce sont les héroïnes, mais non. Du coup, elles forment un tout. Elles sont toujours à trois et elles ne sont pas très importantes. Et, et moi, personnellement, quand il y a beaucoup de personnages avec plein de noms différents, je les mélange. Donc, j'aime bien avoir un truc simple. Mm -hmm. Donc, elles ont un prénom qui, le même prénom de plus en plus court. Ça permet, voilà, de les englober tout le temps ensemble et puis c'est des prénoms un peu à consonance anglaise. Et vous écrivez que s'il y avait eu une quatrième sœur, elle se serait appelée « Ma » ou « M Voilà, si on avait continué. Heureusement, il n'y a pas eu de quatrième sœur. Donc voilà pour les jeunes filles. « Lord Anderson », c'est un petit clin d'œil à « Anderson. Et « Sadima », ce n'est pas un prénom très courant. Non, « Sadima », ce n'est pas un prénom très courant. Alors, je spoil un peu si j'explique, donc je ne vais pas expliquer, mais « Sadima » est une anagramme. Euh, une anagramme, un palindrome, on a dit ça, hein. un palindrome, ça se lit... Un palindrome, ça toujours. se lit dans les deux sens. L'anagramme, on mélange les lettres et ça forme un autre mot. Donc c'est pas un anagramme, c'est un palindrome. Mm -hmm. Et, euh, et d'où son prénom, en fait. D'accord. Voilà. Donc c'était pour le côté réversible qu'il était, qu était intéressant. Sadima, voilà. euh, ça, ça dit aussi Sadima, qui serait la quatrième, euh, la quatrième personne. Si la quatrième sœur avait été là, il y aurait eu Ma. Ça euh, n'y pas pensé sa, sa Dima, plus, ça fait deux fois c'est aussi un peu la quatrième, la quatrième personne. Sadima, elle est née d'un père incroyable. égyptien. Elle est née d'un père égyptien. Elle est aussi brune et allée que les sœurs Watkins ouais. sont blondes et pâles. Et c'est le visage de Teda Bara, ouais. qui est une actrice du, muet, du cinéma muet. Euh, qui vous a inspiré euh, le, le personnage de Sadima en partie, j'imagine, puisqu'elle est nourrie d'autre chose. Comment est-ce que vous parleriez de, de, de, de Sadima Comment est-ce que vous la présenteriez, Sadima Alors Sadima, euh, c'est vrai que l'image de Tedabara, en fait, ne m'a pas inspiré. L'image de Tedabara, elle, euh, elle m'aide dans support visuel. Moi, j'ai tendance à construire les personnages à partir de leurs actions ou, euh, ou de thématiques aussi. Des mm -hmm. fois, ils sont là pour illustrer telle ou telle idée que je voudrais euh, euh, développer dans le roman. Et... Euh, et du coup, en fonctionnant comme ça, souvent, je ne les vois pas. Je suis toujours fascinée par les auteurs qui disent « ah, oh, à l'instant où, où j'ai commencé à l'écrire, j'ai vu qu'elle avait des petites rides au coin des yeux. » Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Donc, j'aime bien avoir une aide visuelle. Et souvent, c'est pour ça, c'est une petite anecdote. Mais l'aide visuelle, c'est ce qui va me tomber sous la main ou sous les yeux au moment de l'écriture. Mmh. Et en l'occurrence, à l'époque, j'étais allée voir euh, l'exposition sur le vampire à la Cinémathèque. C'était du temps où il y avait encore des expositions. Et j'étais tombée sur ces images de Bara que je trouve géniales, parce qu'elle pose toujours avec un squelette ou un, un corbeau. Et du coup, elle a ce visage comme ça, très sombre. Un peu gothique. Un peu gothique. Et elle fonctionnait très bien par opposition aux, aux trois sœurs. Mm. Donc ça, c'était juste pour, pour le côté visuel. Et après, sinon, justement, donc comme je disais, quand, quand je construis mes personnages, c'est par rapport à des actions ou des, des idées. Et Sadima, elle est... Euh, elle est un peu orageuse, elle a des colères, elle a des moments de colère, mais qui sont des moments de colère justes que je trouvais intéressant, qui lui permettent de se révéler. Et puis sinon, elle est dans une histoire d'amour où au départ, il y a un rapport de force et elle est en position inférieure. Et je voulais qu'elle euh, prenne peu à peu le pouvoir. Et donc, euh, donc elle, est, elle chasse, par mm -hmm. exemple, ce qui va permettre ensuite de tisser la métaphore de la chasse et elle va prendre le lord dans ses filets. Euh, et puis, elle a aussi... Euh, alors c'est très discret, mais, euh, mais c'était un roman qui parlait aussi de sensualité. Et l'idée, c'était de lui donner ponctuellement... Elle a des attributs très discrètement phalliques, quoi, en fait. Mm -hmm. Elle est parfois, euh, parfois, euh, ouais, euh, parfois dominante euh, dans ce sens-là. Mm -hmm. On n'en dira pas plus, mais on non. va lire, on va lire un passage. <rire> on va écouter un passage euh, qui se passe assez tôt dans le roman, pour ne pas en dévoiler trop d'aspects. Euh, c'est une scène euh, qui se passe la veille du premier soir. Donc les sœurs Watkins et Sadima sont arrivées... Euh, au château pour passer le fameux test, elles se réunissent dans la chambre de Margaret parce qu'elles supposent que dans cette fameuse chambre, euh, un petit passage secret permettrait sans doute au Lord Anderson de les rejoindre pendant la nuit. Et là, du coup, il y a un petit vent de panique à se dire, mais oh, qu'est-ce qui peut se passer et, et, et comment ça se passe, justement Donc la question anime le, le petit comité féminin. Ce fut finalement May, avec son ingénuité habituelle, qui secoua tous les non-dits. Dites-moi, j'aimerais savoir. Comment est-ce qu'on fait ça Les sœurs ne surent que répondre. Margaret fit la somme de ses connaissances sur le sujet des relations entre hommes et femmes. Elle partit de la base. Il fallait d'abord se laisser courtiser, échanger en cachette quelques mots doux, puis une mèche de cheveux, et enfin autoriser l'homme à vous appeler par votre prénom. Venez ensuite la déclaration, l'autorisation des parents, le délai de trois semaines pour publier les bancs, la signature du contrat, la constitution de la dot et du trousseau, la cérémonie. Et après « Pendant la nuit de noces, que se passe-t-il » demanda May. Margaret dut avouer qu'elle ne connaissait rien à la suite des opérations. Et pour cause, il n'était pas de secret mieux gardé. Leur maman avait pris soin de désherber la bibliothèque familiale pour qu'aucune balade amoureuse ne leur tombe entre les mains. Elle couvrait leurs oreilles quand le palefrenier parlait de faire monter la jument par l'étalon du voisin. Une vraie jeune fille bien élevée passait la porte de la chambre nuptiale sans même soupçonner le début des manœuvres. Hé, hey, certes, pourquoi donc les déniaiser Rien de plus charmant pour un époux que les candides effarements d'une vierge. Entre eux, les hommes aimaient se conter leurs anecdotes de nuit de noces. Des histoires cocasses circulaient dans les cercles masculins. Celles qui avait tenté de s'enfuir à moitié dévêtue. Celle qui avait craint d'être malade lorsqu'elle avait découvert son plaisir celle qui avait appelé les domestiques à l'aide, croyant son mari tomber en syncope. Avec bonne volonté, Maria émit des hypothèses. Elle avait surpris des animaux. Elle suggéra que la femme devait se mettre à quatre pattes, sur le matelas, et attendre. Comme ses sœurs s'étonnaient de cette posture disgracieuse, elle ajouta, magnanime, « Mais je pense qu'on peut garder sa chemise de nuit. »« J'ai une idée, » demanda Mé. Demandons à Sadima. » Margaret et Maria applaudirent. Nul doute que la femme de chambre serait mieux au fait sur cette question. Sadima fut tantôt convoquée. Elles lui exposèrent bien franchement leurs problèmes. « Et comment donc en saurais je plus que vous ?» s'exclama Sadima. « Je ne suis pas mariée. J'ai exactement l'âge de Mai, comme vous savez. » Mai et Sadima avaient été sœurs de lait. Mais enfin, Sadima, tu vois ce que nous voulons dire. » Elle voulait dire que, si elles avaient été nourries au même sein, elles n'avaient pas grandi dans le même monde. Sadima venait d'un milieu plus complaisant, où l'on se permettait certaines expérimentations. Sadima retint une petite expiration agacée. Voilà ce que je peux vous répondre. Oui, je croise souvent des cochers et des garçons d'écurie. Et eux ne se comportent pas toujours en gentlemen. Ils se permettent des paroles directes et des gestes déplacés. J'en ai fait les frais. Chaque fois, ces jeunes gens ont été récompensés par mon point dans leur figure. Voilà, pour l'heure, tout ce que je sais. C'est un passage qui nous fait entendre... Le tempérament de Sadima, et ça va être vraiment un roman porté par sa fougue, euh, par son énergie. Euh, on parle de, des points qu'elle peut mettre dans la figure. Elle ouais. va user un petit peu de ses charmes, hein, Sadima, mais toujours pour arriver ouais. à ses points. Elle est, elle est très, très manipulatrice et très habile, et, et bien <rire> plus forte finalement que les, que les hommes qui la, qui, qui la convoitent. Euh, ces points qu'évoque qu ce passage me permettent de passer à d'autres points, oh, euh, ces points ponctuation, petite transition, euh, pour aborder avec vous donc l'un des vraiment l'un des aspects très très forts de ce roman, c'est euh, la manière avec laquelle vous abordez la sensualité, le plaisir féminin. Euh, est-ce que c'était vraiment ce sujet-là que vous portiez et que vous aviez envie de déployer ou est-ce que le contexte du conte, le lit, le drap, euh, vous, ont, vous ont ouvert cette porte-là à, à vous dire, tiens, ben, ce, ce sujet, c'est l'occasion d'en parler Ouais oui, c'est... En fait, les deux, les deux se sont imposés assez vite euh, ensemble, puisque le point de départ, c'était, euh, bah, comme je disais, essayer de mettre au jour ces latences du conte et les latences qui sont, qui sont celles de la princesse au petit pois, c'est celle du lit, c'est celle de la sensibilité féminine. Donc évidemment, je savais que j'allais vers ça. Euh, ce qui était difficile à savoir, c'était comment j'allais raconter ça et jusqu'où j'irais, euh, en gardant en tête le fait que j'écrivais pour la jeunesse aussi, ce qui ne facilite pas euh, l'équation. Euh, et du coup, je me suis beaucoup mise à, mis à réfléchir sur le sujet, lire des choses sur le sujet. Je suis tombée sur euh, des choses très intéressantes écrites euh, par euh, Maya Mazorette, la journaliste, qui explique par exemple qu'on n'a pas de euh, lexique pour, euh, pour dire l'amour, en fait. Que ce soit les parties du corps ou les actions, on a le choix entre un vocabulaire vulgaire, qui n'était pas celui vers lequel je voulais aller, ou bien un vocabulaire enfantin, là aussi hors de question de tomber là-dedans. Et ensuite, il nous reste uniquement des mots techniques, scientifiques, mm -hmm. savants. Et, euh, et d'ailleurs, la proposition de Maya Mazourette, c'est d'essayer de s'emparer de, de ces mots scientifiques et de les, re, euh, de les le rendre plus neutres, ou voilà. Et je trouvais ça très intéressant parce qu'aucune de ces trois solutions ne me satisfaisait. Mais une absence de lexique, c'est un challenge stylistique. Mmh. Et, et j'aime bah, bien ça. Pour un auteur et pour vous voilà. en particulier. Du coup, je me suis dit que j'allais plutôt m'emparer de ça, de cette absence de mots. Euh, du coup, euh, le roman, euh, d'abord, joue sur des non-dits, non-dits mmh. tout court, c'est l'emploi bah, des pronoms indéfinis, comme il y avait dans l'extrait que j'ai lu, ou bien, euh, justement, des blancs, des ellipses, des points de suspension. Enfin, voilà, les, les choses ne sont pas dites, parce qu'on n'ose pas les dire. Mmh. Et puis, sinon, euh, ce qui était intéressant, c'est de jouer aussi avec euh, l'implicite, euh, de décrire certaines choses par le biais d'images ou de métaphores. Euh, et ça permet aussi, du coup... Euh, ça a réglé aussi ma question de la jeunesse, c'est-à-dire que... Étant donné que c'est sous-entendu, je trouve que ça fait aussi un filtre de lecture et un lecteur qui, euh, quel que soit son âge, ce n'est pas mmh. la question, on ne serait pas prêt à, à comprendre ce qu'il y a derrière. Il peut tout à fait, je pense, le lire sans, que, sans le voir forcément. Mmh. Donc, euh, donc ça permet ça. Ça, ça laisse au, une marge de manœuvre au lecteur. Ça laisse la, la place au lecteur de prendre sa propre distance, de trouver sa ça. propre distance. Exactement. et en fonction d'où il en est dans sa découverte voilà. de la sensualité, il va plus ou moins le décoder. Euh, L'une des, des petites perles que vous créez pour évoquer ce, ce sujet avec beaucoup de délicatesse, euh, c'est le champ de la ponctuation que vous explorez. Je, je lis quelques lignes pour que le, les lecteurs puissent euh, euh, comprendre de quoi il s'agit. Donc, je ne cite pas le, le moment, euh, mais Sadima est dans un moment d'intimité, je n'en dis pas plus. « Sa respiration s'accélère, la houle de son sang martèle un nouveau rythme. Elle l'écoute comme celui des mots qui donnent naissance à des formules. C'est sa magie. Des petits points et points-virgules pétillent sous ses paupières. Cette ponctuation la saisit. Elle s'accélère, monte, grimpe plus haut que les matelas. Les petits points se suspendent, puis s'épanouissent en corolle jusqu'au point d'exclamation. Un petit peu plus loin, vous écrivez. Elle savait se mener jusqu'au point d'exclamation. Mmh. La fois d'après, oui. Mmh. C'est ça. Voilà comment vous proposez au lecteur de trouver un nouveau vocabulaire, finalement une nouvelle, ouais. une nouvelle ponctuation pour évoquer ce, ce sujet-là avec beaucoup de délicatesse. Et vous allez plus loin, euh, et là, de manière euh, plus, euh, plus, plus, encore, plus, encore plus fine et encore moins évidente, euh, moi, j'ai été euh, saisie à plusieurs reprises de voir comment, à la, la lecture, à voix haute de votre texte, on, on est aussi dans cette sensualité. C'est-à-dire que toutes mmh. les phrases sont, sont sensuelles, en tout cas, certaines sont très sensuelles. Je pense à celle-ci, page 77, euh, cette odeur surie des celliers euh, euh, où oui. on stocke les pommes. Ouais. Vous vous amusez aussi à susurrer et à avoir une, une sensualité de la langue alors, je ne le, je le fais pas forcément de manière toujours consciente. Par contre, il y avait effectivement cette idée de... Quand j'ai abordé la sensualité, évidemment, elle était présente dans la relation amoureuse, mais j'avais envie qu'elle soit présente aussi dans des tas de petites actions du quotidien. J'ai repensé aussi beaucoup à Colette. J'adore Colette parce qu'elle arrive à raconter, euh, d'écrire une ceinture ou un brin d'herbe de manière extrêmement euh, tactile et, et intéressante. Et je voulais faire ça aussi. Donc, euh, donc il est question de petites choses, d'enfiler de, une boucle d'oreille ou, euh, ou de goûter tel ou tel truc et, et, ou de regarder des pousses qui, qui viennent de surgir au moment du printemps et, euh, et d'essayer de raconter ça de manière sensuelle aussi. Euh, mais c'est vrai que sur la... Sur la langue, essayer d'apporter quelque chose. Après, je crois que je l'ai fait de manière parfois presque inconsciente. Mais, euh... mais C'est la musique, du coup. C'est la musique ouais, ouais, qui ouais. parle. Et sur mais... les suris, je n'avais pas fait attention à l'assonance, en... à la littération. À la littération, <rire> puisqu'il s'agit de consonnes. C'est des consonnes. <rire> euh, mais, euh... mais en revanche, oui, c'est une odeur que j'adore. C'est mm. l'odeur de... de la terre après la pluie ou du moisi. C'est un mot assez rare, suri en plus. Suri est un mot rare. Mm. Et, euh... et je me rappelle très bien que ce passage-là, je voulais le rendre... Euh... Voilà. Mm. Donc, euh, ouais. oui, oui, donc elle, elle, ça, On a envie de le dire à voix haute Et de, et de sentir la langue Tant mieux. Et puis ce qu'on évoquait euh, un peu plus tôt euh, C'est-à-dire les palindromes, les anacycliques Ces fameuses phrases qui se lisent dans les deux sens Donc oui. euh, le palindrome, on donne l'exemple De drôle de l'ordre, c'est celui ouais. qui revient Dans votre texte, si on lit drôle de l'ordre Dans un sens et qu'on recommence par la fin Ça fait encore drôle de l'ordre Lord. Et c'est un drôle de l'ordre <rire> Et là voilà, tout le talent De Florbesco <rire> explose dans la page Ce drôle de l'ordre que l'on caresse dans un sens Et dans l'autre, là aussi c'est une invitation faite au lecteur de manière très subtile d'être de, de, dans, dans la sensualité encore. On ah, va dans un sens et on, va, et on va dans l'autre. On caresse dans un sens et dans l'autre. C'est bien vu, c'est beau, c'est beau. J'y avais <rire> pensé, bien sûr. <rire> tout ça est tout à fait maîtrisé un Complètement. dernier un dernier point avant de avant de conclure euh, c'est l'amusement fou que l'on sent dans votre texte euh, à euh, le truffer de références à d'autres contes c'est-à-dire qu'on a parlé de la princesse au petit pois qui est le principal bien sûr mais euh, les, les lecteurs vont s'amuser à en débusquer d'autres il y en euh, a plein il y en a plein alors mmh. j'ai relevé moi quelques-uns mais Cendrillon Alice le petit chaperon rouge il y en a d'autres je voudrais euh, lire ce petit passage avec euh, celui de Barbe Bleue parce que là vous allez encore plus loin dans la amusement, puisque vous, vous en jouez, on est page 70. Euh, le Lord Anderson s'adresse à Sadima et il lui dit, je vous laisse la clé du château. Il se pencha vers elle. Elle ouvre toutes les portes, dit-il, sauf la petite pièce en bas dans les sous-sols. Celle-ci, vous ne devez jamais y pénétrer, sous peine d'un terrible châtiment. Sadima ouvrit de grands yeux. Lord Anderson éclata de rire. Oh, je plaisante, bien sûr. Oh, si vous aviez vu votre tête, la clé ouvre toutes les portes, y compris la petite pièce dans les sous-sols. On y garde le vin. Sur ce. Il la salua et disparut à l'étage. » Là, vous vous amusez doublement. C'est-à-dire vous faites Je la référence beaucoup. et vous la déconstruisez. Et puis, en plus, il y a quelque chose dans la petite pièce euh, au fond de la cave. On ne dira pas quoi. Mais, euh, mais donc, euh, en plus, ça marche dans tous les sens, effectivement. Euh, ça, c'est rigolo. Les, les petites références au conte, j'aime bien en mettre plein. Et elles, elles sont venues assez naturellement euh, au moment de l'écriture. Euh, et elles marchaient très, très bien. Euh, même, il y en a une dernière avec Le Petit Chaperon Rouge qui fonctionne aussi. Enfin, donc, euh, donc oui, je me suis beaucoup amusée avec ça. J'aime bien cette idée que si je me fais à moi-même des clins d'œil pendant l'écriture, ça va marcher et les lecteurs auront, le recevront aussi. Je ne réfléchis pas trop à est-ce que c'est visible ou est-ce que ça ne l'est pas. Je l'ai fait et, et souvent, euh, j'ai vraiment rencontré des lecteurs qui les avaient totalement perçus et qui me disaient Ah, mais là Et j'étais genre, ouais <rire> à, vous, à, vous de, à vous de vous amuser. Euh, dernier point, vous, on, on conclut. Ah, il y a une question. Alors, on ah, prend ouais. la question. Oui. J'ai demandé. J'ai le micro qui redémarre. Oui. Ah. Voilà, on m'entend. Donc, on a une question euh, pour toi, Flore, sur la, okay. euh, par rapport à la sensualité. Ah. Est-ce qu'à la publication du livre, ça a posé problème par rapport à la loi sur les publications destinées à la jeunesse ah. Même si, j'imagine, nous dit Lucille, que le texte n'est pas pornographique, mmh. la question du sexe est toujours délicate en jeunesse. Oui, alors, euh, donc non, le roman n'est pas pornographique, euh, c'est certain, ne serait-ce que parce que, avec ce que j'avais expliqué de cette histoire de lexique, euh, c'est un roman sans le moindre mot, par exemple. Euh, donc, euh, donc, tout est suggéré. Après, euh, je pense qu'effectivement, il y a des suggestions qui, qui sautent aux yeux. Enfin, à un moment aussi, quand même, on comprend ce qu'il se passe dans le lit. Et, et, et après, la publication, les... c'est plutôt une question pour un éditeur, non Est-ce que... Moi, à, la, à la lecture, évidemment, tout est en délicatesse et en subtilité. Je ne vois pas, absolument pas à quel moment ça pourrait poser problème. C'est une, une, une invitation littéraire, poétique, mais très sensuelle, parce que c'est la, la, la littérature qui fait la sensualité. Mmh. Euh, et vous allez vous explorer ça avec des, avec des images qui sont, qui sont très fortes. Et comme vous le disiez d'emblée, tout est assez dosé et en place pour que le lecteur, en fonction de son âge et de sa maturité par rapport à ces questions-là, puisse investir ce champ-là et, et, et s'y projeter ou non. Mais euh, voilà, j'ai aucune inquiétude sur... Moi non plus, puis pour le coup on a une bonne chaîne du livre pour ça, enfin moi quand j'ai écrit l'histoire, je me suis vraiment dit, j'y mets ce que l'histoire a, a, a, nécessite en fait, donc mm -hmm. euh, s'il y a besoin de, de, de scènes explicites, je les mettrai parce que l'histoire le demande, mm -hmm. et il se trouve qu'en travaillant sur ce côté lexical, je suis passée vraiment par des circonvolutions, à ne jamais dire les choses telles qu'elles étaient, même si à un moment quand même on finit par comprendre, et, euh, et au final, je me suis dit, ben, c'est bien. Après, moi, je donne le livre à une éditrice et mmh. là, euh, là, rentre le travail de la chaîne du livre. Où mmh. On va aussi avoir plein de prescripteurs euh, auxquels je, je fais toute confiance parce que ben, ça y est, ça fait quelques romans maintenant que je fais. Et je trouve qu'on a des libraires, bibliothécaires, euh, professeurs qui font un travail, euh, blogueurs, qui font un travail euh, extrêmement précis pour ça et qui savent mmh. à qui destiner ce genre de livre. Donc, euh, donc là... Euh, je vous le laisse, je vous le confie. Le livre. Vous allez très bien savoir à qui il faut le faire lire. On termine sur cette signature de Frankenstein. Vous signez vos remerciements, le docteur Frankenstein. Et vous barrez Florvesco. Pourquoi ce docteur Frankenstein Est-ce que finalement, Parce tout, que je suis tout... un peu le docteur Frankenstein Mais est-ce que tous les auteurs et toutes les autrices ne sont pas un peu Frankenstein Complètement. Mais euh, donc là aussi, bon, on, sans spoiler, on découvrira. Mais il y est question de, de petits morceaux de corps, mm -hmm. d'organes, d'organes disséminés. Et, et, et donc, du coup, j'avais fait des, des, des remerciements qui étaient... Je remercie l'œil vif de, de mon éditrice et, et le bouche à oreille des libraires et ouais. autres voilà, petits morceaux de corps. Et donc, je signe Frankenstein parce que j'espère qu'en en en cousant tous ces bouts ensemble, ça forme un tout. Euh, mais c'est vrai que moi ça ressemble à la manière dont j'écris clairement euh, je bâtis un plan très précis mais je connais la fin je connais souvent le début du coup je raccroche des milieux et j'espère qu'à un moment en ayant cousu tout ça ensemble en ayant mis un peu de Jane Austen un peu de fantastique, mm -hmm. un peu de conte. Et en ayant tout cousu ensemble, ça ressemble à quelque chose qui n'est pas trop difforme et pas trop, euh, pas trop disparate. Donc, euh, donc j'espère que je fais un bon docteur Frankenstein. <rire> je, je vous le confirme. En tout cas, tout ça euh, se lit et, se, et prend forme dans votre langue aussi. Et c'est votre liant à vous. Euh, donc cette, cette magie opère du début à la fin. Euh, c'est savoureux, c'est sensuel, c'est troublant, c'est magique. C'est assez drôle aussi. Euh, c'est d'or et d'oreiller. Doré, euh, vous, ne, vous ne pourrez pas vous endormir avant d'avoir <rire> rabattu la couverture. C'est bien ça, il fallait qu'on le mette. Il fallait qu'on le mette. et d'oreiller de Fleur Vesco, vous aurez senti notre enthousiasme. Merci, merci Fleur Vesco. Merci.